Ce pays à l'heure du soleil et de l'oubli, c'est comme demander à un oiseau de passer sa vie en cage sous prétexte qu'il y a les chats. sa vie en cage sous prétexte qu'il y a des chaînes, un atome de désolation sur nos songes incertains, où se terrent les désirs retenus de nos vies dans une routine assassine. Il n'y a rien à faire, il faut que j'y retourne ce pays à l'heure du soleil et de l'oubli, c'est comme de sa vie en cage sous prétexte Qu'il y a les chats Ton cerveau, c'est quand tu veux que tu utilises ton cerveau, il est beau, il est beau, il est beau. Pourquoi je préférais dormir sous le ciel Et où j'allais comme ça Avec tout ce foutu bardage m'en vais chercher la paix Et je ne veux pas participer au grand défilé Je ne fais que passer Mais ils veulent pas Voir ceux qui ont osé simplement Et mieux vaut ne pas en parler aujourd'hui encore je préfère me taire Car ils me regardent de travers la différence Ils sont en guerre, je m'en vais chercher la paix Et je ne veux pas participer au grand défilé Pas d'aimer ni ce que je suis Ce que je fais mais juste De rêver Avec mes pantalons colorés De me laisser avec mes cheveux emmêlés De me laisser sa colorer mes pieds Car ce sont bien là mes seuls péchés Alors je réclame le droit de respirer Ce sont bien là mes seuls péchés Alors je réclame le droit de respirer Poé, pa, pa, pa, poé, pa, pa, pa, poé, poé, pa, pa, pa, poé, poé, pa, pa, poé, poé, poé, tu te au dans ta ville et tu te demandes pourquoi elle est civilée. tes violent, les trottoirs et tu vas embrassant le but. en TV. <muchos> Aller chez eux, ceux qui marchent sur ta tête avec des talons aiguilles Et crachent dans tes veines un venin de jalousie Je préfère nager dans ton placenta tout chaud Et chanter la vie dans ton harmonie Car ici on ne paye pas pour manger, marcher, dormir ou même respirer Maman Gaïa, j'ai peur de sortir de ton ventre car ils n'arrêtent pas de faire du bruit Ils jouent au docteur et aux acupuncteurs Mais leurs aiguilles vont se figer dans ton cœur ils vont te tuer, alors je me dois d'aller Essayer de parler à des moulins avant ils vont te tuer, alors je me dois d'aller Essayer de parler à des moulins avant Car tu n'as qu'une vie, qu'une vie, qu'une vie sous Shem mm -hmm.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 Réfléchir, je voudrais mêler nos tripes sur la table et tout avaler. Roster... Ne me demande pas Tes diarrhées. Je te veux. La tête pleine de paille et les pieds noirs debout. Je voudrais mourir là. et assis pour réfléchir. Je voudrais mêler nos tripes sur la table et tout avaler. I <laughs> Je voudrais mourir là où tu t'es assis pour réfléchir Je voudrais mêler nos tripes sur la table et tout avaler We'll mm be -hmm. Bye. What? So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 La sola stella che brillerà per me Piemontesina Non ti potrò scordare Piemontesina Bella sarai là La sola stella che brillerà per me Piemontesina Col questo zephyron Sois soave Oh qu'ant'è bello Stare sul mare Non ti potrò scordare Piemontesino Bello sarai la sola stella Che brillerà per me Piemontesino non ti potrò scordare che Montezia bella sera lasso, la solaste la che brillera per me che sur sul mare lucica Yuppie n'a de joyeux que le nom, que faut-il faire C'est comme un petit frère qui resterait dehors, sous la pluie, que faut-il faire Mais Lorsque ses yeux ouverts ont pu voir défiler la misère Il croyait qu'il pouvait aimer Il croyait qu'il pouvait donner Quand un jour lui apparut la vérité Il n'a pas eu assez pour pleurer Ni de larmes amères, ni de son sans Si fier d'être né sous l'étoile du berger il Chemin. et quoi que vous fassiez, vous n'irez pas bien loin. Lui, il ira bailler au corneille. Ne... Au milieu du néant, tout le monde s'en fout. Ils ne pensent qu'à une chose devant quel film ils vont bien pouvoir s'endormir ce soir, mais lui ne plaira pas. On avons...